Wesh, ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors déjà, je tiens à m'excuser à tous les supporters du Real Madrid. Je vous ai souvent mal parlé, sous-estimé la Maison Blanche. J'ai mal parlé de cet édifice qui n'est pas aux États-Unis. Il n'est pas à Washington, c'est à Madrid. La Maison Blanche est à Madrid. Le président de tous les États-Unis, c'est Karim Benzema. Tu comprends C'est pas les Joe Biden, les je sais pas quoi. C'est Karim Benzema. Il y a, à côté de lui, il y a son ministre Kamavinga. Oh là là, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc Kamavinga, il met les Modric, les Tony Cruz sur le banc. Et c'est lui qui fait réveiller le grand Real Madrid. Hein Benzema n'a pas réussi à marquer dans le cours du jeu. C'est Kamavinga qui a trouvé les solutions à chaque fois dans le milieu. Il a apporté la solution. Oh là là, mais quel joueur Hein encore le Real Madrid qui l'a volé au Paris Saint-Germain. C'est du grand n'importe quoi. Et là, vous allez continuer à nous voler avec le petit Kiki. Hein? Donc là, j'ai que du respect pour le Real Madrid ce soir. Franchement, je m'incline. Il n'y a rien à dire. C'était un match absolument magnifique. Dans tous les moments, ce soir, c'était du suspense. Tu vois, ce n'est pas comme les politiciens. Je ne sais pas quoi. Tu sais ce qui va se passer. Là, Là, jusqu'au bout, on retenait notre souffle. Tu te rends compte, trois buts en même pas dix minutes. Oh là là, mais comment ils peuvent faire ça Là, tu sais ce qu'on a vu C'était pas Manchester City, c'était Manchester Saint-Germain. Là, l'entraîneur, c'était pas Pep Guardiola, c'était Nasser Guardiola. Tu comprends Parce que là, là, c'est pas normal. Donc toutes les équipes, quand ils vont aller au, au, au, au stade de Bernabeu, c'est terminé, ils ont plus de mental, on enlève leur caleçon, on met des strings, et puis voilà, c'est fini, on met un peu de vernis, et puis voilà, ça y est, c'est la fête, quoi. Hein qu'est-ce qui se passe dans ce stade il y a un sorcier il y a quoi comment ça se fait que tous les joueurs qui arrivent dans ce stade ils perdent la face toute l'équipe de City est tombée dans le gouffre et on a déjà vu ça là bas en tout cas heureusement que la finale de la Ligue des Champions elle se joue pas là bas en tout cas là là ça va être une finale de la Ligue des Champions oh lolo ça va être du grand n'importe quoi Liverpool qui est en train de faire une saison gargantuesque Face au Real Madrid, qui est en train de tout rafler. Là, on ne va pas se mentir. Ils vont, ils vont capter la Liga. Et là, ils sont sur le point de gagner, mesdames et messieurs, quatre hein, ou cinq Ligues des Champions dans les 10 dernières années. Tu te rends compte, là, sur 10 ans, il y en a au moins quatre qui vont au Real de Madrid tu vois, et après les six autres équipes, voilà, ils se partagent les, les, les, les Ligues des Champions. Et dans tout ça, le Paris Saint-Germain, zéro. Manchester City zéro. Là, Pep Guardiola, je te dis tout de suite, il faut que tu abandonnes Manchester City. C'est bon, abandonne Ça fait trop longtemps que tu essayes d'avoir la Ligue des Champions avec eux. Ça suffit. Viens voir quelqu'un avec qui ça te réussisse, Ça te réussit, ça te. T'as te... compris Hein Le petit Lionel, il est au Paris Saint-Germain. Ça te dirait pas de venir faire un petit tour hein voilà, de retrouver tes années et tout, de retrouver la Ligue des Champions avec ce petit joueur, ça serait plutôt pas mal, hein Tu pourrais venir au Paris Saint-Germain, en plus, euh, voilà, on va pas se mentir qu'en termes d'entraîneur, nous, c'est la merde Alors là, en tout cas, bravo au Real de Madrid, je m'incline. Pardon, pardon, j'ai trop mal parlé, j'ai trop mal parlé Là, aujourd'hui, en plus, on peut rien dire par rapport à l'arbitrage. L'arbitre, il était limite contre le Real de Madrid, parce que voilà, y a, y a, on peut se dire... Voilà, oui, Casemiro, il méritait des cartons. Mais, mesdames et messieurs, il y a au moins deux mains qui n'a pas sifflé, Des fautes qui n'a pas sifflées. Hein des cartons qu'il n'a pas mis dans les deux sens. Hein voilà. Donc là, franchement, sur l'arbitrage, on n'a rien à dire. La VAR, n a, n a, là, aujourd'hui, les arbitres, ils n'ont pas mis leur maillot du Real, du Real de Madrid. Là, c'est Manchester City qui a mis le, le maillot du Real de Madrid. Tu te rends compte Tous les joueurs de Manchester City, ils ont postulé ce soir au Real de Madrid. Comment on peut faire ça Hein Comment on peut faire ça Vous n'avez pas vu que votre maillot il est bleu et le, leur maillot il est blanc Hein Riad Marez il a marqué son but il était allez ça y est c'est fini on est qualifié vous avez trop trop trop fait la fête quand vous avez mis votre but